Je suis Laurella Epicourt, je suis la secrétaire générale de la plateforme Océan et Climat, qui est un réseau d'une centaine d'organisations qui travaillent à la protection de l'océan face au changement climatique. Moi je travaille vraiment sur la protection des écosystèmes, euh, marins et euh, l'interface avec le, le changement climatique et comment est-ce qu'on peut développer des, des solutions qui soient euh, évidemment bonnes pour la lutte contre le, le changement climatique mais aussi pour préserver euh, notre belle biodiversité. Pour le One Ocean Summit, nous, déjà, on voudrait que ce soit vraiment un, un lancement. On a une, une année 2022 qui est extrêmement chargée, un agenda océan qui est très, très complet. On voudrait que le One Ocean Summit soit vraiment ambitieux, euh, tant en termes de, de gouvernance, mais aussi en termes d'annonces qu'on ait des, des vraies solutions, que ce soit pour la décarbonation du transport maritime, la protection des, des zones nationales, des, des aires marines protégées et, et évidemment des, des solutions aussi face à la, à la pêche. Océanopolis, c'est un, un merveilleux lieu de culture scientifique. C'est un endroit où on peut vraiment découvrir l'océan et comprendre son importance et sa beauté.